Question du jour Savez-vous combien de cellules contient votre corps Évidemment, ce nombre varie un peu. Mais il reste néanmoins possible de l'estimer. Votre corps contient entre 10 000 et 100 000 milliards de cellules, en comptant uniquement les cellules humaines. Surprise Votre corps contient 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines. Mais pour ne parler que des cellules qui sont bien à vous, elles sont quelques dizaines de milliers de milliards à cohabiter au quotidien et à s'adapter en permanence dans un seul but, favoriser votre survie et surtout votre reproduction. Si nos cellules sont aussi collaboratives, c'est parce que, d'une certaine façon, chacune d'entre elles possède une copie des règles de bon fonctionnement de l'organisme. En effet, chacune de nos cellules contient un exemplaire du génome. En pratique, le génome, c'est une grande quantité d'informations stockées sous la forme d'ADN, nous en parlerons dans une prochaine vidéo, qui est globalement identique dans toutes les cellules d'un même organisme, mais différente d'un organisme à l'autre. Un peu comme si nous possédions tous une immense bibliothèque qui comprendrait les mêmes rubriques, mais pas forcément les mêmes livres, ou pas dans la même édition. Et comme une bibliothèque, notre génome est fragile. Il peut subir des dommages plus ou moins importants, comme si une page d'un livre était arrachée, qu'un livre disparaissait ou qu'une étagère entière s'écroulait. Tous ces problèmes sont regroupés sous le terme de mutations. Ces mutations sont causées par des choses très différentes qu'on qualifie d'agents mutagènes. Il peut s'agir de certains produits chimiques que vous ne verrez vraisemblablement jamais, ou de causes auxquelles vous êtes exposé tous les jours, comme les rayons ultraviolets du soleil. Certaines mutations sont même causées par nos propres cellules, qui sont susceptibles de se tromper lorsqu'elles recopient leur génome. Mais heureusement, nos cellules sont aussi capables de réparer ces mutations, voire de se sacrifier pour le bien de l'organisme si les dégâts sont trop importants. La plupart du temps. La plupart du temps Mais pas tout le temps Certaines mutations arrivent à passer au travers des mailles du filet. Quand elles touchent un vieux livre poussiéreux jamais ouvert, cela n'a le plus souvent aucune conséquence. Mais quand elles touchent directement au code de bonne conduite que nos cellules respectent au quotidien, cela peut devenir plus problématique. Un grain de sable dans l'engrenage. Le plus souvent, ça gêne un peu mais la machinerie fonctionne quand même. Et puis, avec le temps et de nouvelles mutations, deux grains de sable. 3, 4, 5. Il arrive un moment où la cellule déraille. Elle arrête de se comporter comme une partie d'un organisme et se met à évoluer pour son propre compte. Forcément, cela pose des soucis. Un peu comme si, dans une colocation, un des habitants se transformait en un couple de souris. Oui, ça surprend comme comparaison, mais vous allez comprendre. Non seulement le fonctionnement de la colloque va être perturbé, mais surtout, un couple de souris, si vous ne l'arrêtez pas très vite, ça devient difficile à contrôler. D'une part car il va rapidement être capable de se cacher, et d'autre part parce que ces petites bêtes se multiplient. Si vous les chassez trop tard, vous allez en attraper, mais les plus malines vous échapperont sans doute et il deviendra alors très difficile de se débarrasser des générations suivantes devenues trop rusées pour vos techniques d'élimination. Eh bien ces souris, ce sont des cellules cancéreuses. Grain de sable après grain de sable, vos petites cellules en qui vous aviez confiance peuvent sortir du droit chemin et finir par se transformer en quelque chose de différent. Contrairement aux pauvres colocataires, dans ce cas, c'est progressif. La cellule touchée et les grains de sable ne sont pas toujours les mêmes. C'est pour cela qu'on dit qu'il existe autant de cancers que de patients souffrant du cancer. Du coup, les thérapies sont de plus en plus personnalisées. Mais derrière cette diversité, l'histoire c'est toujours celle des souris. Quand on est certain de leur présence, plus tôt on essaye de s'en débarrasser, plus on a de chances de réussir. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à regarder et à partager ma première vidéo, j'espère que la deuxième vous aura plu, j'ai essayé de suivre comme j'ai pu vos conseils notamment par rapport au montage, j'en profite également pour remercier les personnes qui me prêtent le matériel que j'utilise pour réaliser ces vidéos, et mon chat qui a accepté de se laisser embêter avec des souris en papier pour les besoins de ce tournage. A bientôt